Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule numéro 177. Aujourd'hui, on y va avec un autre set euh, le méridien de Hop. Alright les boys, euh, un autre Sativa. Écoutez, euh, depuis quelques temps, là, euh, je fumais un peu d'indica, Sativa. Puis là, je réalisais là, que le Sativa il, ben, il est un petit peu moins efficace. Euh, moi, c'est vraiment l'indica que j'aime, euh, au pire, un hybride. Euh, mais les, les Sativa, ça, ça l'écrase moins, hein? on le ressent moins. Quand quelqu'un qui fume beaucoup, beaucoup, oh, c'est moins physique, hein? c'est quasiment plus cérébral. Un indica, là, tu le sens, là, tu sens plus physiquement. Mon opinion personnelle. Euh, dernièrement, j'avais essayé euh, le Tokyo Smoke. Pas le Tokyo Smoke. Le Rise de Tokyo Smoke. Mais ben oui, on ne pas la vidéo pour une erreur comme ça. Ben non, mais ben non. Le Rise de Tokyo Smoke, c'est un Sativa à 20%, 20.5% de THC. Et puis, je l'ai comparé tout de suite avec le Whitewood Ways. C'est deux vidéos que j'ai faites, un après l'autre. Deux, Sativa, euh, Puis j'ai remarqué que le White Widow Aze, qui était au même pourcentage, 20%, l'autre était à 20.5. Le White Widow Aze de Dubon Select, était plus efficace. Il me faisait un petit peu plus buzzer euh, que le Rise de Tokyo Smoke. Donc, euh, le fameux Rise, là, si je me rappelle bien, c'est le Apple Pie, la variété. Donc, euh, je n'avais pas remarqué là, que ça goûtait le goût de pomme. Allez voir ça. Le Rise de Tokyo Smoke, un sativa. Et le White Widow Haze, un autre sativa. Les mêmes pourcentages de THC, mais le, du bon select, White Widow Haze était meilleur. Euh, comme j'avais dit dans ma vidéo, là, euh, je l'ai aimé, mais quand même. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envoyé des messages sur Instagram, qui le mettaient sur un piédestal, euh, qui donnaient tous les honneurs. Mais euh, non, non, le Della Aze euh, qui est similaire, mais qui est vraiment plus puissant. Euh, le Blue Dream à 26$, euh, ou, Oublie ça, donc le goût, le Blue Dream est vraiment meilleur le goût. Euh, ensuite de ça, euh, c'était quoi mon troisième? Euh, Je pense que c'était The Grail le Headband. Je peux pas déplacer le, le, le Headband. Je pense que c'est le Rockstar. Excuse-moi, excuse-moi, le Rockstar. Euh, c'est le Rockstar hein, ou le Headband? Le Rockstar ou le Headband? Est-ce qu'on commence la vidéo pour ça? NON! On va aller voir ça! Donc les 7 SIVA Les 7 SIVA euh, T'es capable de me le dire toi là hein? T'es capable de me le dire, c'est le Rockstar C'est le Rockstar qui Je m'en souviens plus man Je m'en souviens plus Ok Grell Grell donc, la troisième position de Grail, c'était le headband. Le headband. Hey, le Rockstar est revenu. Le Rockstar de Grail est revenu. Il était sorti. Ils l'ont remis. Donc, le Grail, ils ont le Rockstar, le Pink Kush, le headband et le Purps. Donc, euh, tout est non disponible sur le site Donc, pour venir euh, au White Widow Ace là, de, du Bon Select. Écoute, il ne peut pas déplacer le De La Hayes de San Rafael. Il ne peut pas déplacer le Blue Dream. Il ne peut pas déplacer le, le Headband. Peux-tu déplacer le chocolat fondu? Je sais pas. Je te demande en cinquième position le Sativa Headband. Le Sativa euh, White with Hop, right. oh, c'est quoi ça? Nouvelle compagnie à la SQDC. Ça a été acheté par EXO au mois de mars. Euh, c'est une compagnie qui est en Ontario. Il y avait un groupe de musique. Euh, C'est un groupe de musique qui jouait à la radio dans le temps. Je ne sais pas si ça joue encore. Tragically Hip. Tragically Hip. Ils ont investi de l'argent dans la compagnie Hop. Euh, non, je me trompe. Dans la compagnie New Strike. Et puis la compagnie New Strike ont fait la brand, la marque de commerce Hop. Donc euh, EXO ont acheté New Strike. Petite anecdote. Euh, pas plus tard que vendredi dernier. Euh, EXO a jeté, a détruit du cannabis venant de New Strike euh, en Ontario. Euh, la raison, c'est pas parce que le cannabis n'était pas bon. C'est pas ça. C'est qu'il y avait une salle, on va appeler ça la salle B. Et bien dans la salle B, euh, quand que EXO a acheté la compagnie, il y avait la salle A, il y avait la salle B. Et puis, ils ont réalisé que la compagnie faisait pousser du cannabis dans les deux salles. Mais ils ont réalisé qu'il n'y avait pas le permis pour faire pousser dans la salle B. Donc, EXO se sont eux-mêmes euh, dénoncés. Euh, ils ont appelé là, les, les, euh, les agents, là, euh, pas la police, là, mais les, les agents fédéraux. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Là, ceux qui vérifient, ceux qui citent un permis. Et puis, euh, ils ont remercié EXO de leur honnêteté. Et puis on détruit le cannabis, puis on peut pas eu d'amende. Et puis ça s'est fait là, la semaine dernière, vendredi passé. Donc EXO a acheté New Strike. New Strike. Euh, C'est New Strike C'est New Strike. Ils ont acheté ça au mois de mars. Ok, on a ça. C'est un euh, Sativa 18.2. On avait la chance d'avoir... D'avoir entre 17 et 27. Imagine d'avoir ça du... Hey, j'ai quoi, là, ça? 18.2, man. 18.2. en 17 et 27. 17, j'ai 18. J'ai 17? Non, j'ai 18. Je pars jusqu'à 27. 32 et 60, man. J'avais vraiment pas remarqué le prix. Euh... Là, c'est rendu du haut de gamme de EXO. Hé, hey, on ouvre ça. Là, ça, c'est plus cher que White Widow Ace de Dubon Select. White Widow Ace de Dubon Select, c'est 29$ et quelques. Donc euh, on va ouvrir ça. On va ouvrir ça. Donc le méridien Ghost. Ghost Train Aise. Encore le mot Aise qui nous revient. Sucré, boisé, citronné. Hein? Citronné, ça revient souvent euh, dans les A's et dans les Sativa. Première fois qu'on roule ça, hein? hop! <coughs> Tragically hip, euh, j'ai pas si on fait une bonne job. Ça s'en va super bon. Oh! Du fond sac! Du fond sac is back, bitch! Hey, Winman c'est la référence. Tout dégueul dé dégueulasse, man. Ça a été envalé au mois de septembre, à la fin du mois de septembre. Euh, le 26 septembre. C'est effrayant. C'est effrayant. Il euh, y a ça ici, là. C'est toute la feuille. C'est pas correct, ça. C'est pas bon. Là j'enlève une petite branche, je sais que tout le cannabis sur des branches, c'est normal. Ok, pas de trouble avec ça, mais... Euh, c'est tout émietté. Puis pourtant... Euh, L'humidité est correcte, man. Je veux dire, euh, il ne s'écrase pas, là, t'sais... Il euh, n'y a pas de... Il a pas de résine là-dedans, mon chum. Ça sent fort. Sans pinène, le boisé. Pardon. Mais le pinène, puis le. C'est citronné, là. Je me trompe un peu avec le citronné pinène, là. Alright. C'est un Ace comme les autres. C'est un Ace Ghost train Ace. Ok, je t'enroule un, man. Euh, photo, photo, il faudrait que je te mette une photo de tout ce scrap là. Euh, je vais prendre euh, deux petites cocottes moyennes pour que je puisse te montrer sur Instagram là, euh, une photo générale de ce que tu retrouves dans le contenant. Ouais, C'est ton, ton citron, mon chum. C'est ton citron là. Citron boisé là. Euh. C'est pas pareil citronné boisé là. Ben lui, c'est les deux mélangés ensemble. Ok. C'est pas, pas boisé tant que ça, là, c'est citronné. Quand c'est pinène, là, ça me fait penser au Casablanca, là, tabarnak Puis il me semble qu'il était pinène au bout. J'aurais pas dit Casablanca, j'espère que je ne me trompe pas. Ok, on, on va essayer ça. Un raise. 18.4 18 THC. 18.2. Proche du vin pour comparer avec les deux autres pour l'efficacité. Ok, on va grainer ça. 32$ et 60, man. Tout est mietté, mon gars. C'est comme si tu un once là, de, de pot à ton pocheur. Là. Puis là, c'est les deux derniers grammes. Là, tout est mietté. Là. Ah C'est de même que c'était Exo, là, un an. Là, Exo, ils prennent cette compagnie-là. Le FoFly qui s'améliore. Pareil comme les nouveaux Exo qui sont sortis, là. Les produit à 20$, c'est quand même bien. là. Je te parle d'Exo. Donc, c'est Exo qui est pris en charge. Ça pas assez proche que je redevienne actionnaire d'Exo aujourd'hui. C'est tellement effrayant comment c'est beau, man. L'action d'Exo est à 2$ 85 sous. Avec 2$ 85 sous, tu peux être actionnaire d'Exo. T'es le boss. Ah, t'es pas le boss, man. Je sais. J'aime ça, C'est sûr qu'avec 2,85, là, euh, tu vas peut-être avoir le porte-crayon de la secrétaire qui va t'appartenir, puis c'est tout. C'est sûr que si t'en un peu plus, peut-être tu vas pouvoir t'acheter la porte d'entrée. Mais c'est sûr qu'à 2,85, là, Alright. Pourquoi je n'ai pas acheté à 285? Parce que je pense que ça va baisser encore. Ça va... Ça descend, man. C'est la folie, bro. Il y en a qui pensent que c'est fini, là. Que ça arrête de descendre, Bro. Je pense avoir encore descendre. tu me dire la vérité? Oui, man. C'est toujours la vérité. Je pensais que je n'avais pas acheté, man. J'ai effacé mon affaire avant de faire mes paysés sur Enter, man. Christ, en Christ, je que l'acheter à 2,83. Juste Christ. 2,85. Je le plus. Je l'avais même pas acheté, tabarnak. On va voir ça demain, là. Si je m'achète les porte-crayons. Alright. New Strike, mais là on ne dira plus New Strike, ça n'existe plus New Strike, c'est EXO, EXO, HOP, Cannabis. Le Whitewood Ways de, du bon là qui est meilleur au goût, c'est sûr qu'il est meilleur que le Rise, moi le Rise je ne l'ai vraiment pas aimé. Là. Mais le, le Rise, c'est apple pie. Ça par rapport à un Ace. Lui, c'est vraiment le goût là, qui ressemble un peu plus au euh, White Widow Ace. Mais c'est pas pareil. Ça goûte pas pareil. Là. Mais tu, tu vois le goût à la fin là, du Ace, là, du citron. Beaucoup plus agréable que le Rise. Une coche en bas du White Widowies. Tellement déçu, man. Toute la miette, man. fond de sac. Les petites miettes, il n'y avait pas trop de, euh, de feuilles sucrées, sugar leaf. Malgré que la plus grosse cocotte, elle a beaucoup de petites feuilles. Quand j'ai vu la grosse cocotte, là j'ai commencé à fouiller des graines, dans, dans, dans le scrap, là. Il avait pas trop de feuilles. Y avait pas de feuilles, finalement. Je comprends pas pourquoi la cocotte, elle, elle, elle, elle, elle, elle tout est tout émiettée. Parce qu'elle est pas si sec que ça. Je comprends pas comment ça qu'elle s'est détruit. Tellement de, grosses, tellement de grosses différences pour le Buzz, pour un Haze ou un couche un Sativa ou un Indica, tu me suis Vraiment une grosse différence. Ça ne l'écrase pas bien, bien, ça là, man. T'sais? Ça ne l'écrase pas, pantoute. Il y a beaucoup de me demandes euh, sur Instagram Quel que tu me recommandes Écoutez, boys, je vous recommande toujours d'aller voir mes derniers top 5. J'ai quand même fait un top 5 Sativa, top 5 Indica, top 5 hybride, top 5 débutants, top 5 CBD. L'important, c'est de savoir si tu veux Sativa, Indica, juste du CBD, c'est ça qui est important. À part de ça, va voir mes vidéos, bro. Surtout les top 5, les top 5, ça donne une grosse idée, tu sais. Oublie ça, Cannabis, man. Oublie ça, man. Déjà là, euh, le Whitewood Ways il est 3$ de moins. Il est meilleur. Mais là, ce qui arrive, c'est que des fois, je te recommande des affaires qui ne sont pas là. Ils sont pas en ligne, ils ne sont pas disponibles. Là, c'est là qu'il faut que tu fasses d'autres choix. Je te recommande d'amener ton cellulaire et de regarder mes vidéos dans la succursale de SQDC. SpongeO. Non, SpongeO. Allez. mais <coughs> Ben du monde, maintenant des top 10 euh, Pas des top 10, une note sur 10 J'ai vu que le show de boucan euh, a donné une note au... Euh, purple X Kimo euh, Bonne note, bonne note Le Hop Cannabis Mon gars, qualité BUDS je te donne pas de note de passage, surtout à 32,60, qualité buds, euh... je te donne, je te donne, je te donne, je te donne 3, 3 sur 10. Humidité, euh... humidité, peut-être un peu sec, euh, 8 sur 10, 8 sur 10. L'arôme, ça c'est vraiment un choix personnel. Si je regarde ici, là, euh, les terpènes aussi, ça peut jouer, là. le sucré, peut-être pas vraiment... Pas sucré, je le fume depuis tantôt, c'est pas sucré. Euh, Citronné, ça ressemble au goût lait. Peut-être avec un peu de pinène, là. Sapin, pinène, là, le pain. Euh, ici, les terpènes, il faut les étudier, faut, faut les étudier, là. Terpinolène, pinène, myrcène, limonène. ah ben Chris. hey, il y a une erreur. Ils ont écrit deux fois le mot myrcène. Hop, cannabis. Yay, yeah, j'ai trouvé une erreur. Donc, euh, myrcène, ils écrit deux fois c'est pas écrit là, Alpha myrcène ou Beta myrcène, C'est vraiment, virgule myrcène puis en haut, virgule myrcène. Il y a une erreur. Donc, euh, mais c'est pas la première fois, on le sait, on embarquera pas là-dedans. Donc, en 17 et 27, euh, grosse roulette russe. Euh, pff, 27%, man, t'appelles tes chums, tu fais un gros party. Euh, Support une chaîne YouTube, le gros. une chaîne YouTube. À 17%, c'est encore lit, c'était en, en tabarnak. Hein? Alright. Je reste là-dessus. Euh. Tu veux, -tu, pour... tu veux une note? Qu'est-ce que tu une note? Pourquoi aussi? Pour le buzz? Un Sativa, c'est dur à dire. Euh... Je peux pas te donner une note de 8 sur 10. Sinon, ce serait dans mon top 5 Sativa. mais va être correct là. 7 sur 10. Euh, beauté cocotte, euh, je te l'ai dit tantôt, là, 3 sur 10. Quel pris, man. Overall. prix, euh... Overall, man? Overall, je ne peux même pas donner une note de passage. Là. Euh... Je ne peux pas donner une note de passage. Si tu as -tu la cocotte, man, puis l'autre y avait de la feuille, j'ai le goût de te dire 6 sur 10. Mais 6 sur 10, c'est la note de passage. Je ne peux pas te donner 6 sur 10, man. La 32 et 60. Tous les cannabis à 20$ de la compagnie EXO est mieux que ça. C'était toutes des cocottes régulières, des belles petites cocottes. 5 sur 10. Not overall, 5 sur 10, ça passe pas. On laisse ça sur la tablette. On laisse ça sur la tablette. Mets un pouce à ma vidéo, s'il te plaît. Euh, Abonne-toi, active la cloche. Va bon, voir bon, mon Instagram. Et puis, je vais te dire, j'attends le facteur. Ciao!